Bonjour à tous et à toutes, la bonne année à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo que j'avais fait en 2022 mais que je n'avais pas eu le temps de vous sortir, c'était avec le sphale que vous voyez derrière moi, bonne vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à m'assouper sur Facebook et Instagram, embarque avec moi